Merci Winman, content de vous voir euh, pour commencer cette vidéo. Je voudrais envoyer chier tous les mauvais gagnants. Euh, je trouve que c'est des mauvaises personnes. eu beaucoup plus les mauvais gagnants que les mauvais perdants. On dirait que les mauvais perdants, tu comprends un peu, euh, oh, c'est à cause des arbitres qu'on a perdu. Oh, perdus. Quand tu gagnes, pourquoi aller queurer les autres? C'est comme euh, les nerfs. Hein? Tandis que les mauvais perdant, oh, à perd de cause des arbitres. Ok, ok, c'est correct, c'est correct. Tu sais, c'est plus facile, mais un mauvais gagnant, je trouve ça vraiment atroce. Je trouve ça vraiment. Chris, t'as gagné. Arrête, man. Arrête, t'as gagné. Je sais pas hein, si ça a un rapport avec euh, ce qu'on qu mange ou notre portefeuille. Ou. Euh, je sais pas. Je sais pas si c'est parce que t'es épais, que t'es mauvais gagnant, t'es intelligent, que t'es mauvais perdant. Euh, je sais pas. Je sais pas ça n'a pas rapport. Mais personnellement, je voudrais envoyer chier tous les mauvais gagnants sur la Terre. Nouveaux produits SQDC, San Rafael in the house, on pense à San Rafael, on pense au Tangerine Dream, on pense au Pink Kush, on pense à quoi, on pense à quoi, on pense au Dela on pense au Purple Chitral, wow, trois nouveaux produits, non, quatre nouveaux produits, trois aujourd'hui, un qu'on n'a pas encore essayé euh, chez Winman, vous avez sûrement vu la dernière vidéo, c'était le Rockstar Cookie de San Rafael qui n'est pas, euh, trouvable qui est supposément euh, en succursale en quelque part au québec pourtant sur le site d'ASQDC quand on cherche un après l'autre c'est écrit toujours 000 pour le rockstar cookies de son rappelle donc trois nouveaux produits aujourd'hui on va commencer avec le premier driftwood diesel driftwood diesel Très, très, très excité. On nous a beaucoup annoncé sur Instagram euh, par Sandra Rafael que les nouveaux produits arrivaient. Et si on va sur le site de la SQDC, on sait que on peut faire une recherche avec les produits Sandra raphaël Donc, en cliquant sur Sandra raphaël il n'y a pas le Driftwood Diesel. Donc, on peut peut-être faire une recherche avec Med Relief. On sait que Sandra a appartient à de Med Relief. Il n'y a pas de Driftwood. Diesel. Donc, on peut peut-être euh, faire une recherche avec Aurora parce que Med Relief appartient à Aurora. Donc, San Rafael appartient à Med Relief. Med Relief appartient à Aurora. Donc, on peut-tu trouver le Driftwood Diesel? Non. Non. Bon, C'est pas possible de trouver le Driftwood Diesel en faisant une recherche sur le site de la SQDC. Il faut absolument écrire Driftwood Diesel. C'est l'histoire du site de l'SCDC. C'est déjà deux ans et demi, bientôt trois ans que ce site existe. C'est payé par les contribuables. Hein? C'est un petit peu d'argent sur votre chèque de paye qui est pris pour payer ce site Internet-là. Donc, euh, ça, on perd notre temps. Euh, plusieurs abonnés me disent « appelle, appelle pour savoir si on suit des produits. » À quoi qu il sert le site Internet? Il a coûté combien de, de, de milliers de dollars? La sécurité quand on met notre carte de crédit là-dessus, ça coûte de l'argent à entretenir. On l'utilisera pas. Ben non! Fais pont, on l'utilisera pas. Hein, c'est fait là, man, on l'a fait, on va l'utiliser. On va l'utiliser. On va l'utiliser. Faites ça pour désengorger le téléphone. Toi, tu penses que si tu t'appelles, la petite fille, elle va te dire euh, Driftwood diesel. Non, elle l'a pas. Non, non, non, non. Elle va dire une minute. Une minute. Attends. On va aller voir. Elle va revenir. C'était quoi le produit, Sandra Raphaël? Arrête de niaiser, man. Arrange-moi le site de la SQDC. Driftwood, Diesel. Est-ce que ça goûte le diesel? pas se poser. Pas se poser. Comment ça? Je l'ai pas ouvert. Je l'ai jamais goûté. Mais si on va sur Driftwood, Diesel, on voit que c'est un indica. 30,50$, c'est la gamme de prix de San raphaël Saint-Raphaël, grosse qualité. Vraiment pas content euh, de la grosseur des cocottes, mais quand on prend le temps de regarder les cocottes qu'il y a à l'intérieur de ces produits-là, c'est de la qualité. Il y a des trichomes, il y a de la couleur. Je sais, on veut toujours des plus grosses cocottes. Les plus grosses cocottes sont souvent favorisées par la lumière, donc plus de cannabinoïdes, plus de terpènes. Les cocottes qui sont en bas du plan ont moins de Moins de lumière, donc moins de, de, de, de, de moins de cannabinoïdes forts, moins de terpènes. Le taux de THC très intéressant. C'est un indica, c'est supposé peut-être nous écraser ou nous relaxer, s'il vous plaît. Parce qu'on aurait besoin ici. Bien écoutez, c'est entre 21 et 27 de THC. Donc, t'achètes ça, Drift, Wood, diesel, c'est sûr que c'est en haut de 20%. Entre 21 et 27, et Winman a reçu 25.93. Donc, c'est vraiment très intéressant, surtout que c'est San Rafael. C'est très excitant. San Rafael, c'est... Je suis heureux, là. Je suis content. J'ai la chair de poule. Je suis excité, tu comprends-tu? Rapport qualité-prix, San Rafael. C'est juste en bas de Canara Biotech. Pourquoi qu'on dit diesel C'est pareil comme le lila diesel, hein, un autre produit à la SQDC, lila diesel, qui ne goûte pas du tout le diesel. Quand on regarde ici, on voit arôme naturel terreux. Donc, non, terreux, terreux, terreux. Il n'y a pas de diesel. Terreux, terreux. C'est écrit. C'est écrit. Si c'est écrit, c'est vrai. <rire> Ok, ok, c'est ce qui écrit, c'est vrai. Ben oui, ben oui, c'est vrai, c'est écrit. C'est écrit, c'est vrai. Bon, caron naturel, le terreux, point final. Ça voudrait-tu dire que la seule terpène qu'il y a là-dedans, ça serait la myrcène, parce qu'on sait qu'un myrcène, ça représente terreux. Il n'y en a pas de myrcène. Il n'y en a pas de myrcène. il n'y en a pas. Il n'y en a pas de myrcène. Terpène dominante, limonène. Limonène... Agrume, lime, citron, pamplemousse, orange. Tu me suis-tu, là? Limonène. Terpène dominante. cariophilène, deuxième terpène. J'espère qu'elle ne goûtera pas trop parce qu'on sait que le c'est s'associe au clou de girofle. Et au poivre noir. C'est à cause que là, je dois faire une joke, puis euh, il me manquait quelque chose. Ah, ben, elle pas sorti. Elle ah, pas sorti, puis je suis un peu fâché. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas toutes les avoir, là, gros. Il y en a pas de montage ici. Il y en a pas de montage. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Mais c'est pas une raison, hein, pour étaler votre savoir. Et corriger les autres. Il y a des choses que je sais que vous, vous, savez pas. Mais là, on parle de cannabis. Ça, ça me gosse le monde qui corrige les autres. Tu sais, là, il est talent le savoir, là. Elle hey, gros, là. On en sait des affaires, nous autres, si gros, là. Nous autres, si on en sait des affaires, là. Il a pas juste toi qui sais des affaires, le gros, là. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y en a qui savent jouer au poker dans des tournois, mais qui savent pas jouer au cash game. Ça savent pas tout. C'est pas tout. Il y a juste 50% des choses que tu sais pas. On enchaîne. On enchaîne. Grosse journée. Grosse journée. On ouvre ça. On ouvre. Et voilà, moi... Je... Il va-tu avoir une pochette d'humidité? Eh oui. Ça me rappelle trop gros. Trop commercial. Pochette d'humidité pour garder l'humidité fraîche. C'est rendu la norme. C'est rendu la norme. Euh, petite pochette d'humidité ici. Euh, plus besoin de s'acheter ça. là. Euh, T'en as tout le temps, tout le temps euh, j'en ai, man, j'en, j'en chie, man, j'en chie, man, j'en chie, j'en chie, man, j'en chie, chie. t'en veux-tu des boosts, j'en ai, j'en ai, man, t'en veux-tu, t'en veux-tu, non, mais t'as veux-tu, t'en veux-tu, t'en veux-tu des boosts, t'en veux-tu, t'en veux-tu, bon. Un pouce, s'il-vous-plaît. Un commentaire. Est-ce que tu t'es procuré le Dry Wood Diesel? C'est terreux, carioufilane. Tour de bras. Pique-moi. Pas sûr, man. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Pas sûr de la senteur. On va regarder ça de près. Je ne vois plus rien, man. Il faut des lunettes. J'en ai. Un verre assez foncé. Euh, Cocotte, comme on connaît, mais il euh, n'y a pas de bleu là, comme Dela Hayes, il n'y a pas de orange ou mauve comme Tangerine Dream, il n'y a pas de petit spot de mauve là, euh, ou, ou rose comme le Pink Kush. Il est vert. Il est vert. Euh, y a du trichomes, mais il n'y a pas de petit jus de couleur. Des fois, là, euh, pas des fois, toujours. Toujours, Sandra raphaël il euh, y avait de la couleur, les cocottes. Il euh, y a du tricône, c'est correct, c'est correct. Euh, là, là, je vais en fumer un. Je, je te montre ça à la caméra de suite. Je te montre ça tout de suite. Je pense qu'on va enfiler, hein. on enchaîne, on enchaîne. Ah, ok, je te sens pause. Je peux te plaisir ce piton? Non, non, non. Parce que là, je ne peux pas faire la switch de caméra. C'est ordinaire. Va sur mon Instagram. Okay? Il y a un petit plus en bas, page sur le plus. Va sur mon Instagram. Euh, je vais mettre une photo de ça. Et puis, euh, une autre affaire, là. Tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Et puis, euh, il y a quand même à trouver mon compte Instagram. T'écris sur le plus. Il y, a, il y a le lien en bas. Ou sinon, sur euh, la page couverture de YouTube, là, à droite, là, il y a des petits symboles. Il y a le symbole d'Instagram. De, de, de, tu cliques là-dessus, ça t'amène sur ma page Instagram. Alright, right, euh, je mets ça de côté, les grosses cocottes. Oh, là, j'ai goût de faire « à chou. À Très drôle, on a du fun, on a du fun, on a du fun, on a du fun. Là, on va les mietter, on va descendre d'un étage. Et oui, c'est ça. Et voilà, on est toujours là, on va tasser ça comme ça, et Voilà. On va égrainer ça. Le dry. Dry? Non. Drift. Drift wood. J'espère que je ne vous ai pas induit en erreur. Drift wood diesel. Ça sent le terreux, caribou Je suis bien hâte de, de, de, de voir ça. Là, on l'égraine. Ça va sentir un peu plus. J'achète le poule, j'achète le poule pareil, euh, parce que je vais être basé Un peu mieux, le limonène sort. Le limonène il sort. C'est un peu mieux quand tu les graines. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, man. C'est vraiment différent quand tu les graines, vraiment. Euh, limonène, le limonène, c'est le limonène diesel est là. Je comprends pas pourquoi ils l'ont pas pris dans les arômes naturels. Le petit goût il est là, man. Je suis vraiment content. La cocotte au départ, là. Ça, ça, ça sent, je sais pas, si. c'est peut-être le style boost, man. Ou c'est le plastique, mais ça fait longtemps qu'il est emballé? Il peut-être eu chaud, mais je pense pas, c'est tout nouveau, ça. Ils ont emballé ça, eux autres, là. OK, je l'ai. Le 18 juin. On est le 20 juillet aujourd'hui, donc euh, ça fait un mois et deux jours. Euh, quand tu vas l'émietter, quand tu vas le dégrainer, ça sent beaucoup meilleur. Alright, alright, on va le fumer. Je suis vraiment moins déçu, là. J'étais euh, pas. pas content, là. J'étais pas content euh, de la ronde. Euh, C'est vraiment moins terreux, là. C'est euh, une cariophyllène, peut-être, là. Euh, C'est diesel. Diesel désagréable. On le fume. On va l'avoir on va euh, l'esprit clair. Le cœur net. Parfait. Bon, on peut se parler un peu plus privé. C'est peut-être pas tout le monde qui sont rendus déjà à, ce, à cette longueur de vidéo. Après 14 minutes 30 secondes. Euh, un petit message aux 2% des femmes qui regardent Winman. Bonjour. Ça, c'était ça, c'était quand même pas pire. Hein? Ça, c'était quand même.. Euh... Ça, c'est tourné sa langue cette fois avant de parler. Ça, c'est professionnalisme. Professionnalisme. Bonjour mesdames. Ça, c'est professionnalisme. Ma milliard. Bon, ben, je suis bien heureux que vous soyez parmi nous. Très, très heureux. Donc, euh, on va fumer ça ensemble. Et là, on va savoir comment qu'il est le buzz. Hein? Hein? Puis peut-être qu'on va donner une note sur 10 Pi, pi, pi, pi, pi, pi, on aime ça, il toucher? Il y est mou à cause du boost, man. <coughs> Et voilà, c'est fait. Bon, on va s'enligner. Et voilà. On s'est enligné. Il <rire> faut pas sortir. Ok guys, fallait que je me mouche, ça n'avait aucun sens, on allume ça, avec 25.93, je l'écris sur, 25 sur une feuille pour que ça soit en plus gros. Drift, drift, wood, diesel, SQDC, Saint-Raphaël, 71. Alright, alright, j'espère que vous êtes de bonne humeur. Un été, euh, on passe un bel été. Ça va bien, ça va bien. On ne pas. On est meilleur. On est fort. On travaille. On va chier des sous. On s'achète du San Rafael. Drift, wood, diesel. Il tu brûlé le bout du papier, tu penses? Ben ouais, ben ouais, il est brûlé. Fume, fume, prends pas. Fume. Santé. Ah il est bon man, il est bon. Mais quand tu le sens comme ça, il est pas bon. Quand tu le sens comme ça, il est pas bon. Euh, faut que tu le graines, faut que tu le graines, faut que tu le fumes. Pas <rire> ha! Papa je laisse le regarder dans le pot, parce que c'est pas ça. Faut que tu l'égraines, graines, tu le roules, tu mets le cot. Pas obligé de le mouiller, moi je le mouille. Tu l'allumes, tu t'aspires. C'est comme des étapes à suivre. Il est très bon man. Il est très bon. Il est très bon. J'avais peur. Euh, J'avais peur qu'il soit pas bon. J'ai passé le Rockstar Cookie. Ça fait déjà là, un mois, je pense, qu'il est sorti. Il paraît qu'il est bon. Euh, moi, euh, mon préféré, c'est encore le Pinko de San Rafael. Et puis, mon deuxième préféré de San Rafael, Drift, Wood, Diesel. Pourquoi? Euh, parce que le Delay's, c'est vraiment Sativa. J'aime pas le buzz Sativa. Vous savez, vous savez. Je veux un hybride ou un Indica. Euh, J'ai rien, rien contre le Delay's, ok. J'ai rien contre le Delay's. Je vais juste expliquer que mon deuxième préféré, c'est le Driftwood Diesel. J'ai pas essayé le Rockstar Cookie. Tangerine Dream, c'est euh, Sativa. Euh, à l'orange. Euh, le mauve là. Pas oh, le chicaberry, le... le mauve, là. le mauve, c'est comment ça s'appelle de San Rafael, merde, merde, merde, merde. En tout cas, tu sais, il y a tout le temps des petites cocottes, puis euh, ça goûte un peu le raisin, c'est encore fruité, euh, puis qu'est-ce qui reste encore là, de San Rafael, il euh, y a aussi le island sweet skunk, Pff, oublie ça, on oublie ça. Driftwood diesel, hey, j'ai juste pris une pof puis je veux juste que tu comprennes qu'il est très bon man, il est très très bon, très bon, je suis vraiment content. Euh, vraiment content. Arôme naturel, là, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Quand tu sens, c'est terreux. Mais le gars, il l'a pas émietté, Il l'a pas égrené, puis il l'a pas fumé. Il l'a pas égrené, puis il l'a pas fumé. C'est ça qui est arrivé. C'est ça qui arrive. C'est ça qui se passe, man. C'est ça qui se passe avec le de la SUDC. Le gars, il sent le weed il s'enterreux, il l'égrette, c'est ça. C'est ça, man. Parce qu'ils ne prennent pas les recommandations de, de, des, des compagnies. On le sait, sur le produit de, on l'a vu dernièrement, les terpènes étaient écrits en ordre sur le produit, c'était même pas les mêmes qui étaient sur le site de la SQDC. Sauf bien que la SQDC, ils font ce qu'ils veulent, tu comprends-tu? Ils n'écoutent aucune recommandation des compagnies, man. Mais là, je viens de comprendre. Là, je viens de comprendre. Écoute. Là, oh, je vais le fumer. Tu, tu me laisses le temps de le fumer, s'il te plaît? Il, il, il est meilleur que tu penses, man. Je te le dis. Je te le dis, il est bon. Puis là, c'est clair! Il euh, y a beaucoup de monde qui aime les Indica, là. Tangerine Dream, pff, on l'aime, là, mais c'est pas ça ce qu'on veut. Je vais essayer de trouver, là, je suis dans les affaires de Med Relief tout ça, il est là. Ah, il y a encore le Great White Shark. Ah, oh, ça, j'aime plus ça, pantoute, tout. Peu peau chitral. Peu chitral, c'est vraiment fruité. Euh, Puis, quand tu regardes ça, là, Great White Shark, ils ont mis ça, ça t'y va. Tangerine Dream, ils ont mis ça, ça t'y va. ils ont mis ça, ça va puis, Popo Chitral, ils ont syndicat, mais je suis plus capable. Il y a beaucoup de branches dans le Popo Chitral. Beaucoup de petites branches. Puis, euh, c'est plus petit que des bouts de Plus petit que Popcorn, Mais C'est miniature, le Popo Chitral, C'est, ça doit être difficile à faire pousser, j'imagine. Ça doit être la plante, ça doit être comme ça. Euh, parce que c'est toujours comme ça. Les gens, ils m'ont envoyé des, des commentaires sur Instagram là, que Popo Chitral beaucoup de difficultés pour la qualité. Il n'y a jamais personne qui a eu une cocotte dans Popo Chitral. Jamais personne. Jamais personne. Jamais personne. Donc, euh, vraiment content. C'est diesel. C'est diesel. Je vais essayer de te comparer ça. Il euh, me fait penser à mon propre couche-le-couche -couche de DNA génétique. Que je fais pousser moi-même. Lui est meilleur, on se calme. Là. Mais euh, Encore le petit diesel du Roxton. Mais le Roxton est en haut, ok? Mais il était cœur! Alright! Je te laisse là-dessus, donne un pouce, écris un commentaire. Et puis c'est du Drift. Euh, drift Wood. Diesel, c'est ça, euh, la variété. J'ai pas été capable de le trouver sur les flics. Uh, Driftwood Diesel, j'ai trouvé Wood Diesel, uh, trouvé, uh, wood, diesel. De même. mais Driftwood Diesel je l'ai pas trouvé, j'ai essayé de chercher ça sur Raphaël J'ai dit Province de Québec, province de l'Ontario, il est même pas sur site, uh, il annonce qui s'en qu vient, mais il n'y a pas la description complète, comme le Pink Kush, tout ça, uh, j'aimerais savoir exactement c'est quoi le croisement qui fait ce cannabis-là, si vous avez l'information, de, des deux croisements qui fait ce cannabis-là. J'aimerais ça savoir, s'il vous plaît. Toujours intéressant. Deuxième préféré, San faire après le pinkush. Driftwood, diesel. Ciao, gang.